Chers traders et investisseurs, vendredi 25 septembre, bonjour. Bon bah écoutez-moi, c'est pas très très beau tout ça pour ce qui concerne donc l'attitude la, la, des marchés aujourd'hui. On a cassé les 12 500 sur le DAX, on est en route pour les 12 280. Mais pour notre part, nous continuons à dire que c'est très sain, étant donné l'environnement sanitaire et économique mondial est logique. Et que... Plus forte sera la chute si elle ne va pas trop loin, plus belle sera la reprise et plus saine elle sera pour remonter vers des sommets précédents. Encore une fois, ce sont les États-Unis qui vont donner le là et il faut suivre très attentivement l'attitude du Nasdaq dans les prochains jours pour savoir si sa chute s'enraye enfin ou s'il va perdre ce qu'il peut faire jusqu'à au moins 1000 points supplémentaires sur le NASDAQ 100, mais rien n'est moins sûr. Nous n'en sommes pas convaincus du tout et il faut être très très attentif. Qui vivra verra et c'est à suivre. Dans ce contexte difficile, nous avons réalisé ce matin 5 trades gagnants sur 5, accompagnés de trois médailles et d'un trade stoppé à son prix d'entrée. Espérons un après-midi tout aussi animé. Nous vous souhaitons à tous d'excellents trades, une très bonne journée,